D'abord, nous avons un système euh, électoral présidentiel mal fichu. Oui. Pas juste. Euh, parce que euh, c'est un système à deux tours, avec au second tour, seulement les deux premiers candidats euh, qui sont arrivés en tête et qui sont sélectionnés. Et tous les autres sont tout de suite éliminés. Et y compris celui qui fait 22%. Il n'a pas le droit d'être présent au second tour si... Euh, au-dessus de lui, il y en a un, une qui fait 23 et un autre qui fait 25. Voilà. C'est comme ça. C'est pas juste. À cause de cela, une partie des électeurs sont privés de leur candidat, d'une sensibilité qui leur est proche au second tour. À cause de cela, euh, il y a un vote utile qui s'exprime au premier tour, en disant, bah, euh, euh, comme on a... Pas de chance, euh, comme on a peu de chance d'être euh, au second tour, il faut tout de suite qualifier celui à gauche qui a le plus de chance, donc on va voter pour lui, même si c'est pas notre idée, même si c'est pas tout à fait notre programme. Et donc euh, ce pas très démocratique. Ça c'est la première chose, c'est sur le mode de scrutin. Et la deuxième chose, et je ne vais pas développer, c'est que forcément le résultat que j'ai fait, 2,3%, euh, est décevant parce que j'aurais bien aimé faire plus. Et quand on se présente à une élection présidentielle, c'est pour faire gagner ces idées, parce qu'on les défend, on y croit, on défend un projet de société. Et donc, euh, on veut les faire gagner ou qu que les idées pèsent dans, dans, dans le débat, qu'elles puissent être reprises par la suite. Et donc, euh, avec 2,3, on se dit... Euh, bon, ça va être long, hein. Encore du boulot. Et donc, c'est décevant. Mais en même temps... Euh, ce que je ressens, ce que je retiens après, donc il ne faut pas s'arrêter au soir même du premier tour et euh, le, le, le, la dureté brute du chiffre qui tombe, euh, je mesure que depuis, les idées que j'ai défendues, les idées que j'ai été le seul à défendre à gauche, certaines d'entre elles, eh bien ces idées, elles restent particulièrement d'actualité, importantes, fondamentales, centrales même pour notre pays. Et... Euh, elles n'ont pas, euh, pas plus euh, euh, eu de, de poids au regard de mon résultat. Mais aujourd'hui, elles, euh, elles existent dans le débat par la candidature que j'ai portée. On me dit souvent, Monsieur Roussel, euh, euh, continuez de lâcher rien à gauche. Vous êtes une voix euh, différente, vous êtes une voix euh, nouvelle. Euh, et euh, continuez. Voilà, continuez d'être présente, continuez de défendre vos idées. Alors on va en parler dans dans la soirée, mais euh, ce que j'ai pu dire sur les questions euh, euh, du climat et de l'énergie, euh, ce que j'ai pu dire sur euh, la question du travail, ce que j'ai pu dire euh, sur la question de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture, et pas seulement que de la viande, euh, ce que j'ai pu dire sur euh, la République laïque, universaliste, euh, sur la sécurité, la tranquillité publique, ces questions-là, certaines d'entre elles, j'ai été le seul à les porter avec euh, passion, avec cœur, elles sont pour moi toujours importantes, elles sont centrales, euh, elles sont au cœur de beaucoup de préoccupations des Français. Et donc euh, je retiens que le fait d'avoir présenté ma candidature, le fait que nous ayons présenté cette candidature à l'élection présidentielle, ça peut donner un corps décevant et ça compte dans le débat d'idées euh, dont nous avons besoin pour faire avancer euh, la démocratie dans le pays. Donc nos regrets... Non. Non. Non, Donc, euh, non, La réforme de l'assurance chômage, telle que mise en œuvre par le gouvernement, euh, s'inscrit dans une réforme profonde euh, du monde du travail. Si vous ajoutez euh, à la réforme de l'assurance chômage la réforme euh, des lycées professionnels et de l'enseignement professionnel... Euh, l'allongement de l'âge de départ en retraite avec euh, la réforme des retraites qui va être annoncée. Euh, si euh, vous mettez l'ubérisation d'une partie de, de, de, des activités euh, de service euh, qui existent aujourd'hui, si vous ajoutez tout ça ensemble, vous voyez que ça forme un paquet qui euh, contribue, qui constitue, euh, qui contribue à, à, à précariser le travail euh, et à, à faire de chacun d'entre nous euh, des personnes employables disponibles pour les entreprises à un moment donné euh, et en faisant en sorte que nous coûtions le moins cher. Voilà. Il faut baisser le coût du travail, il faut taper sur les travailleurs et faire en sorte que nous coûtions le moins cher et que nous soyons le plus employables possible, le plus rapidement possible et euh, tant qu'à faire euh, qu'on puisse changer de, de, de compétences euh, euh, le plus rapidement possible. Et euh, cette réforme de l'assurance chômage, elle, elle joue sur euh, un, F, un, un, un aspect, euh, nous, nous, ça renvoie le message, nous n'augmenterons pas les salaires, nous n'augmenterons pas les salaires. Donc, vous, euh, qui êtes sans activité, sans travail, nous vous demandons d'accepter le travail qu'on vous propose euh, dans telle entreprise, dans telle activité, même si ce travail il est précaire, même si ce travail est à temps partiel, même si ce travail est mal payé, ben tant pis, c'est ça ou que dalle, rien, fini, nada, voilà. Ben ça s'appelle euh, faire pression euh, sur les chômeurs euh, pour, que, euh, pour éviter d'augmenter les salaires, pour éviter d'améliorer les conditions de travail euh, de l'ensemble des salariés, du public et du privé. Et c'est pour ça que je condamne et nous combattons cette réforme de l'assurance-chômage, qui a été d'ailleurs rejetée à l'unanimité par l'ensemble des organisations syndicales. Donc c'est pas, pas que nous. L'ensemble des forces de gauche rejettent aussi cette réforme de l'assurance-chômage. Et ça ne contredit pas, ça ne contrevient pas à ce que j'ai pu dire sur le travail. Euh, et cette fameuse phrase, si vous voulez, j'enchaîne là-dessus. Je vous avez prévu de poser une question J'enchaîne Vous pouvez y aller. Allez hop, j'enchaîne. Voilà, c'est fait. Euh, ça ne contredit pas ce que j'ai pu dire sur le fait que nous voulons, je, je souhaite, euh, une France du travail plutôt qu'une France euh, des allocs. J'ai dit ça, quand j'ai dit ça, euh, et je, sens, je, je sais bien que ça peut sonner dur aux oreilles, euh, quand on est de gauche notamment, mais quand je dis ça, d'abord j'emprunte les mots de ceux que je côtoie, que je rencontre, euh, euh, sur le terrain, dans ma circonscription et ailleurs. Voilà. Et vous, tout le monde l'a entendu, des, hein, des, des phrases comme ça. D'abord, j'emprunte ces mots-là pour pouvoir ouvrir les oreilles de celles et ceux à qui je parle, en gros, parle la même langue. Mais, j'explique derrière pourquoi je dis ça. Et le contenu que je donne à ma France du travail et pourquoi pas la France des allocs. Parce qu'en disant ça, je conteste la société capitaliste. Je vais dire des gros mots. Le capitalisme, au fil des ans, a construit une société euh, qui fait avec, qui a besoin euh, d'une armée de chômeurs pour faire pression sur le travail. Et comme on a besoin de cette armée de chômeurs pour faire pression sur le travail, eh bien, effectivement, euh, on met en place une politique d'accompagnement du chômage voire même une politique d'accompagnement de la pauvreté, avec euh, des minima sociaux, euh, un revenu de solidarité active, des revenus de substitution. Et on vit avec. Et tout va bien. Et ça fait 40 ans que ça dure. Avant le RSA, c'était le RMI, mis en place euh, en 88-89 par Rocard, et qui devait être temporaire, parce qu'il y avait de la pauvreté, et c'était fait pour sortir... Euh, les, les, les, les, les personnes sans, sans travail et sans assurance chômage les sortir de, de la pauvreté qu'ils infilaient qu de sécurité et c'était temporaire, d'ailleurs les communistes à l'époque ont voté pour et puis euh, euh, 20 ans après 2008-2009, rebelote et là c'est plus le, R, le RMI c'est le RSA, la même chose on change de nom, mais on continue et il faut voter pour ça et, on a, et, et à ce moment là le gouvernement admet bah, on n'a pas réussi à lutter contre la pauvreté, donc on en a encore besoin, donc on, met, on remet une pièce dedans. Et on y va. Et ça fait 40 ans que ça dure. Avec toujours un taux de pauvreté élevé, un taux de chômage élevé, et roule ma poule Eh ben non. Non, non, ça va quoi. Moi je veux construire une société du travail et je veux que l'on puisse dire « Oui, c'est possible d'éradiquer le chômage. C'est possible de faire en sorte que chacun, chacune d'entre vous, quand il sort de ses études, quand il finit ses études, on lui propose un travail, une formation et un salaire correspondant à son diplôme. Et on devrait se fixer cet objectif-là. Il y a des besoins immenses. La transition écologique, euh, l'allongement euh, de, de, de, de la durée de la vie, euh, la petite enfance, euh, euh, l'agriculture qu'on doit transformer, la réindustrialisation du pays, les services publics. Il y a un tas de secteurs dans lesquels il y a des gisements d'emploi énormes. Eh bien, fixons-nous cet objectif là. Moi je dis, en 5 ans, on crée 5 millions d'emplois, et dans 5 ans, il n'y a plus de chômeurs et il n'y a plus de RSA. D'ailleurs. Et s'il y qui, qui disent c'est pas possible, hein, qui viennent, on en débat. Mais c'est un beau débat, et c'est ça le débat. Et du coup, plus de RSA, plus d'allocation chômage, du travail et du salaire. Et, et, et je trouve que c'est le plus beau projet que la Gauche devrait porter pour montrer que c'est possible de reconstruire une France du travail, et avec, et avec un beau travail, un travail qui a du sens, un travail où on sait pourquoi on se lève le matin, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on ne se tue pas au travail, parce qu'on a réduit le temps de travail, parce qu'on sait qu'après 35, 38, 40 ans au travail, on aura une bonne retraite, parce qu'on a un vrai service public de la formation qui fait que si on a envie de se réorienter au cours de sa vie, c'est possible et que ce ne sera pas une galère et qu'on pourra le faire sans perte de salaire et qu'on peut se réorienter tout au cours d'une vie. C'est ce que nous, nous portons comme projet. Une sécurité sociale professionnelle. Faire en sorte que toute la vie, on ait la possibilité de se former, de se réorienter sans jamais perdre de salaire, sans jamais perdre son ancienneté et en étant toujours utile pour le pays, pour la société et, et faire... Ce qui nous passionne et ce que l'on aime faire, être heureux au travail. C'est déconnant de dire ça. Moi, je rêverais de pouvoir construire cette société-là, cette société-là où on est heureux au travail, qu'on on retrouve le bonheur d'aller au travail. Ça, c'est le plus beau des projets que la gauche peut penser. On a également position pour une politique sur l'alimentation. Le défi des jours heureux, c'est donc aussi de remplacer la faucille et le marteau par la saucisse de morteau. Cependant, le bien manger et le bien boire restent inaccessibles pour les ménages français les plus précaires. Comment peut-on répondre aux besoins alimentaires des Français à l'heure où les produits de qualité sont extrêmement chers Alors, elle est pas mal, cela, là la saucisse du marteau. Mais euh, vous avez raison de rappeler la faucille et le marteau. Parce que dans la faucille et le marteau, il y a le marteau de l'ouvrier de l'industrie, et la faucille du paysan et de l'agriculteur. Et ça vient là, notre histoire. Paysans, ouvriers, euh, travailleurs... Et... Euh, et euh, aujourd'hui, justement, j'ai défendu cette question de la souveraineté alimentaire. J'ai défendu une euh, conception d'une politique agricole euh, qui garantisse à chacun de pouvoir manger sain et à sa faim. Garantir à chacun d'entre nous, à chacun de nos enfants, que nous puissions manger à notre faim, voilà, pas mourir de faim, et de manger sain. C'est-à-dire des produits conçus, euh, euh, produits, dans, en respectant des normes environnementales, en respectant la terre, en respectant le vivant, en respectant celles et ceux qui produisent, les paysans. C'est fou de dire ça. Alors c'est vrai que c'est un vrai projet. C'est pour ça que je dis que manger sain est à sa fin. C'est un vrai projet révolutionnaire. Qui, qui, qui demande de, de transformer euh, notre modèle agricole, complètement. Et, euh, et, et pour moi, c'est, encore une fois, j'ai dit ça pendant la campagne, je sais, je me suis fait chambrer tout, euh, quand j'ai parlé d'une viande, d'un fromage, de mon pinard, on m'a dit c'est un suprémaciste, de blanc, quoi. il n'a pas parlé du couscous, mon Dieu, catastrophe. Le vrai sujet, c'est ce que je viens de dire, c'est quand même. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, au lieu d'importer du mouton de Nouvelle-Zélande cryogénisé dans des bateaux qui polluent, qui arrivent ici et qu'on vous vend comme des gigots d'agneau frais que vous allez recongeler, excusez-moi, mais enfin, c'est pas bien quoi, c'est même dégueulasse, c'est pas sérieux. Bah, pourtant, l'Union Européenne vient de signer un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour continuer à manger du gigot de là-bas. Faites gaffe hein, quand vous en achetez, hein, regardez l'étiquette, hein. Et si vous voyez NZ, ne prenez pas. C'est pas bon, ça a déjà été congelé une fois. Moi. Donc moi, je, je souhaite promouvoir une agriculture locale. Et je dis, et ça je sais qu'on a des différences à gauche là-dessus, euh, et notamment avec les écolos et, et d'autres. Enfin, je ne vais pas donner de nom, ça je vais faire se péter. <rire> Moi, je défends, je, pro, je, je, je, je dis qu'il nous a, nous devons défendre l'élevage, et des productions euh, françaises d'élevage, euh, parce que nous en avons besoin pour, pour, pour nourrir euh, la population. Et je préfère que l'on euh, défende un élevage euh, français plutôt que l'on importe de la viande de l'étranger. Et en même temps, je dis que pour euh, répondre aux enjeux climatiques, puisque l'agriculture est, est un secteur qui, qui, qui, qui, euh, qui est fort émetteur de, de CO2... Je dis que nous devons changer notre modèle agricole et concernant la viande, que nous devons en manger moins, mais en manger mieux, et notamment celle que l'on produit ici en respectant ces normes. Et pour aller jusqu'au bout de l'élevage, alors que certains donc disent qu'il ne faut plus euh, surtout faut arrêter l'élevage, il ne faut plus euh, euh, donc le produire de, de, de, de viande, euh, d'abord parce qu'il ne faut plus manger d'animaux, ça c'est notre conception de la société. Euh, mais qui disent qu'ils n'en font plus parce que ça consomme trop de etc. Je ne partage pas du tout ça. Il faut continuer à en faire, et, et y compris un élevage, quand je dis respectueux de la terre et du vivant, c'est euh, quand les animaux sont élevés en plein air, sur des systèmes herbagés, euh, dans des exploitations à taille humaine, et qui fait que euh, tout le monde est respecté. Euh, nos prairies, euh, les animaux... Euh, euh, la terre, euh, les, les prairies sont des, des capteurs de CO2 aussi, euh, ça entretient les paysages, euh, bref, euh, ça correspond à, à ce que nous avons aujourd'hui, et c'est un véritable défi de pouvoir promouvoir cette agriculture-là. Bon d'abord, l'avenir, on l'écrit à quatre, puisque nous sommes quatre formations politiques, à avoir... Signer signé un accord au lendemain des élections présidentielles, un accord électoral sur les élections législatives et un accord programmatique sur un peu précisant la propositions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Donc son avenir, il s'écrit ensemble. Cet accord électoral nous a permis de gagner euh, 151 députés contre 70 avant, donc nous a permis de plus que doubler le nombre de députés que nous étions euh, à gauche à l'Assemblée nationale. Donc c'est une bonne progression. Et cette, euh, ces candidatures communes présentées dans 577 circonscriptions nous ont permis euh, d'être présents au second tour dans beaucoup d'entre elles. C'était ça l'objet. C'est que euh, pour ne pas être lié de la carte, donc, en tenant compte du système électoral, une réserve, là aux élections législatives, contrairement à la présidentielle, vous qui faites de la politique, vous allez étudier le système électoral français, donc les élections législatives, c'est encore un autre scrutin, il faut faire 12,5% des inscrits pour être qualifié au second tour. Mais euh, si on ne les fait pas, quand il y a beaucoup d'abstention, on est éliminé, on n'est pas présent du second Quand on est divisé à gauche, c'est la raison pour laquelle on a pu présenter des candidatures communes, c'est réparti, etc. Je reviens pas là-dessus. C'est pareil, ce sera dans le cas en février Et je raconterai tout. Euh, mais euh, euh, cette, euh, ce, ce choix-là nous a permis de progresser. Mais en même, temps. en même temps, on voit bien que euh, nous n'avons fait que 151 députés. Nous n'avons pas réussi à gagner une majorité à l'Assemblée nationale qui nous, euh, nous aurait permis de mettre en place la politique euh, sur laquelle on s'était mis d'accord. Et donc, euh, on n'arrive pas à gagner les électeurs euh, qui sont aujourd'hui, euh, qui se sentent euh, orphelins d'une politique de changement, d'une politique de gauche. Et donc, euh, je dis que cet accord, cette alliance, ce rassemblement, aujourd'hui, on doit l'améliorer, on doit le revoir, on doit, on doit créer les conditions de convaincre beaucoup plus de monde. Enfin, quand on a l'ambition de diriger le pays, quand on a l'ambition de transformer la France profondément, dans son modèle économique, euh, pour le climat, pour répondre aux urgences sociales, quand on a des réformes fondamentales à mettre en œuvre, on ne peut pas se contenter de le faire en convaincant seulement 30% des Français. On doit réussir à gagner une majorité, au moins. Or, aux élections présidentielles, il y a eu 13 millions d'abstentionnistes. Et la gauche, quand on additionne l'ensemble des résultats, fait 32%. Et aux élections législatives, 25 millions d'abstentionnistes. 25 millions Plus de la majorité et, quand on était, et puis là, on était en candidature unique et on fait 28%, 20 tiers. Et donc, on, il en manque. Comment on fait pour aller convaincre toutes celles et ceux qui n'y croient plus Comment on fait C'est ça, moi, le truc qui m'obsède, c'est le, le cœur de mon sujet, c'est ça. Comment on fait pour aller les chercher, pour les convaincre, pour leur parler euh, avec sincérité, euh, les toucher droit au cœur les emmener dans, dans une politique qui, qui va transformer la France et qui va répondre à, leur, euh, à leurs besoins, à leurs espoirs de changement, euh, jeunes, vieux, euh, qu'ils habitent à la campagne, qu'ils habitent dans les grandes villes. C'est ça. Comment on arrive à le faire Et ce n'est pas qu'une question euh, euh, de NUPES, quoi. NUPES or not NUPES, that is not the question. Voilà, et il euh, faut réussir à dépasser le sujet parce que si c'est à chaque fois ça la question euh, on ne va pas s'en sortir je pense qu'il faut réussir à construire une gauche de combat, une gauche populaire et une gauche qui transformera véritablement la France pour sortir du capitalisme euh, je, je voudrais nuancer, si vous me permettez ça me fait mal à, à mon coeur parce que D'abord, le monde ouvrier, euh, majoritairement, il s'abstient. Il ne vote pas à l'extrême droite, C'est pas vrai. Majoritairement, il s'abstient. Et c'est ça le grand malheur de ce pays. C'est que ceux qui souffrent le plus d'une politique en faveur des plus riches, ceux à qui on fait les poches, ceux à qui euh, on demande de bosser dur à l'usine, à l'hôpital, à l'école... Euh, sont ceux qui votent le moins au final et qui du coup n'utilisent pas le bulletin de vote pour se défendre et pour s'achanger. Donc d'abord c'est ça. Et regardez les études d'opinion grattées, mais euh, rappelez-vous ça. Regardez, vous verrez que d'abord ils s'abstiennent et donc c'est ça le sujet. Comment on fait pour aller les convaincre cela Et ensuite, parmi ceux qui votent, oui, une majorité vote d'abord pour le Front National. Là, c'est un deuxième sujet. Parce que le Front National est un parti libéral. Un parti euh, qui fait du mal aux conquêtes sociales euh, que, justement, le monde ouvrier euh, a obtenu au fil des ans. Euh, je ne vais pas développer je, je pourrais en faire une tartine là-dessus. Je les connais par cœur là, je suis dans une circonscription où il y a beaucoup d'usines et où je discute beaucoup avec eux. Mais quand le Front National refusent de voter le rétablissement de l'ISF. Ils choisissent leur camp. C'est celui des grandes fortunes. Quand le Front National refuse de voter l'augmentation du SMIC, ils choisissent leur camp. Ils ne sont pas pour défendre les salariés qui ont justement ces petits salaires. Et quand le Front National vous dit au final que pour augmenter les salaires, il serait d'accord éventuellement, mais au prorata des charges qu'ils supprimerait alors là, je dis alto crime. Parce que les charges dont il parle, ce sont des cotisations sociales. Et les cotisations sociales, c'est du, du salaire euh, différé, socialisé, c'est ce qui finance la sécurité sociale. Et donc le programme du Fonds national, c'est de supprimer ces cotisations sociales pour pouvoir augmenter les salaires. Et on finance comment la Sécu Par le budget de l'État. Avec vos sous, avec nos sous, en gros. On s'augmente nous-mêmes nos salaires, quoi. Voilà. En finançant la Sécu, au prorata, des cotisations que la Sécu ne percevra pas. Parce que, euh... Donc, euh, le Fonds National, le Rassemblement <coughs> National, c'est un programme antisocial. Il faut l'expliquer. Moi, je, je passe beaucoup de temps à discuter chez moi, avec euh, mon, les, les, les salariés concernés, pour leur dire euh, ne pensez pas qu'en votant pour eux, ça changera pour vous. Ce sera plus dur pour vous. Beaucoup plus dur. Bon. Et en plus de ça, je vous, je vous ajoute euh, la question de la division euh, des salariés, la division des travailleurs, des ouvriers, justement, selon leur origine, selon leur couleur de peau, selon leur religion. C'est un truc de dingue, quoi. Des, euh, des, ils sèment la, la zizanie. C'est du poison, ce parti. Moi, je viens d'un pays, euh, le Nord-Pas-de-Calais, le bassin minier, où avant, dans les mines, il y avait 29 nationalités. Hein, bah, ils connaissent ça, vient. il en vient. Mais non, mais quand ils travaillaient au fond, il y avait des Polonais, il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait des Marocains. Hein ah, quand ils sortaient de mix, ils étaient tous noirs. Ouais. Et de charbon. Et puis ils travaillaient ensemble, c'était dur, mais ils étaient solidaires. Et puis ils allaient boire un coup au café, ils allaient dépenser la quinzaine, Hein, c'est les femmes qui venaient chercher en hein, disant « tu ne veux pas tout dépenser ». Et il a ramené à la maison. Et ils vivaient heureux ensemble. Et il n'y avait pas de problème. Et toutes les cultures vivaient ensemble. Et, et, et, et ils se mariaient ensemble. Ils étaient heureux ensemble. Le travail, c'est aussi un ciment pour ça. Et l'extrême droite, le Front National, justement, veut semer cette discorde, cette... Cette, cette zizanie et mettre de la différence entre nous. Et c'est pour ça que je la combats, euh, l'extrême droite, résolument, d'abord par le programme économique et social, et ensuite euh, en rappelant cette, cette histoire qui a fait la force de la France, euh, où euh, ensemble, nous l'avons euh, bâtie, cette France, ensemble, d'où que nous venions, qui n'a pas ici euh, des origines étrangères, enfin, et tous étrangers, tous. J'en pense? Oui, mais par rapport à lui. Euh... Ah ben, C'est un des grands penseurs, un, un des grands penseurs de, euh, du communisme et de euh, celui qui a théorisé la domination, justement, un euh, système de domination et d'exploitation de l'homme, euh, et, et dont la, la, la pensée est toujours d'actualité, il est souvent cité en référence, y compris par des économistes libéraux. Et euh, euh, il fait régulièrement d'ailleurs la une de, de plein de revues, et pas seulement de l'Humanité. Euh, et, et pour ça, euh, c'est bien de connaître son Karl Marx, euh, ce qu'il a pu euh, euh, écrire, et notamment sur l'économie, et l'urgence de mettre fin à toute forme de domination dans le monde. Et y compris, il a écrit aussi euh, sur l'exploitation des ressources humaines, et le péril qui, euh, que le capitalisme fait poser, sur la planète, même sur l'écologie, il était en avance. Merci beaucoup. Hop. On passe maintenant à Georges ah. Marché, bien évidemment. était ah, oui. euh, secrétaire général du Parti communiste de 1940. Oh, Georges Marché, Georges Marché. J'ai eu la chance de le connaître euh, personnellement, euh, de le côtoyer, et c'était un homme euh, euh, sincère, euh, très, euh, comment dire, chaleureux. Euh, et je remarque que les Français ont globalement beaucoup d'affection pour lui, globalement positif, Et donc, euh, euh, je, il a aujourd'hui... Euh, on retient de lui le côté euh, sympathique euh, du personnage euh, qui savait tenir tête aux journalistes, qui parlait avec son cœur. Et euh, je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à venir voir euh, un documentaire euh, sur euh, lui, qui a été fait par un réalisateur, on va me le souffler, Gérard Miller, Gérard Miller et le documentaire sera diffusé, Place du colonel Fabien Sous-la-Coupole, 14. le 14 décembre à 19h. C'était l'auto-promo euh, du Parti communiste français. Mais un, un débat avec euh, projection du film, du documentaire de 52 minutes, et avec la famille qui sera là et moi-même pour répondre aux questions ensuite. D'abord, euh, j'ai salué l'élection d'une femme à la tête de la Commission Européenne, et euh, c'était important. Et ensuite, je combats tous les jours sa politique. Oui, <rire> <rire> ah, il faut être cohérent, <rire> euh, c'est pas parce que c'est une femme que ce qu'elle fait, Elle est en de traités quand même euh, euh, très dur euh, pour notre pays, pour le monde du travail. Euh, elle défend euh, la concurrence libre et non faussée, la concurrence entre les, les salariés de, des différents pays de l'Union européenne. Elle nous met en concurrence. Elle nous met en concurrence avec euh, nous les Français, avec les Hongrois, les Polonais, euh, voilà. Et euh, elle défend aujourd'hui euh, le marché européen de l'énergie. Elle défend le système qui fait qu'aujourd'hui on n'a jamais payé aussi cher le prix d'électricité dans notre pays, alors que nous sommes autosuffisants dans ce domaine. Donc, euh, c'est une redoutable politique qui nous fait extrêmement de mal. Alors, euh, c'est, il symbolise la résistance euh, à l'invasion russe. Euh, et à lui seul et, et à sa manière, euh, et les, les, les Ukrainiens ont trouvé un porte-parole qui leur donne de la force pour tenir face à cette invasion. Bon, C'est aux jeunes également de, de mettre les causes climatiques au-devant de la sécurité. Bon, C'est aussi un symbole, le symbole d'une jeunesse qui s'engage pour le climat, euh, avec ses mots, à sa manière, avec virulence, avec passion, euh, et je préfère saluer ce combat-là, sa manière dont elle l'a fait, le vent de fraîcheur que ça a pu apporter à ce combat pour le climat, euh, plutôt que les critiques dont elle a pu faire l'objet et que je n'ai jamais relayé. Et donc euh, je la salue plutôt et, et ce qu'elle a fait a été euh, salutaire et important euh, pour la cause qui doit tous nous rassembler. On passe maintenant à notre rival lors de la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen, pas un antagoniste <rire> et ah, vous n'avez pas choisi la plus belle photo en même temps. Hein. Euh, euh, c'est sa photo de campagne, je crois. Euh, je. Vous savez ce que ça me fait penser, cette image, c'est euh, à l'image euh, du bonbon sucré que vous mettez dans la bouche et que vous croquez, et quand vous le croquez, vous sentez le poison qu'il y a à l'intérieur, et... Alors, euh, Gérald Darmanin, quand il était responsable euh, des LR dans le département du Nord, et avant que lui, comme moi, on accède aux responsabilités qui sont les nôtres, on était de, de modestes militants, lui de droite, et moi, euh, communistes, euh, et euh, on s'est rencontrés plusieurs fois, cette époque-là, euh, dans différentes manifestations, pour parler, pour faire connaissance, euh, et, euh, et je l'apprécie, je me souviens, je l'apprécie pour les échanges que nous avions, la franchise de nos échanges, le rapport qu'il a euh, euh, avec le pays, euh, euh, la droite qui incarne, que je combats. Et donc, euh, je c'est pour ça que j'ai ces liens avec lui qui sont euh, anciens. Aujourd'hui, c'est un adversaire euh, euh, dur euh, de la politique que je, que je combat. C'est un adversaire politique. Euh, et, et, et ses idées, euh, il fait partie de ceux qui, euh, quand on parle beaucoup de social, quand on parle beaucoup de salaire et de pouvoir d'achat, c'est celui qui, à chaque fois, arrive pour nous parler... Euh, Immigration, euh, compagnie, quoi, et à faire en sorte d'ouvrir euh, d'autres sujets, euh, d'autres... Euh, et de mettre euh, d'ailleurs euh, de courir derrière l'extrême droite, de donner le sentiment de courir euh, derrière l'extrême droite. Et, et bon, euh, ce sont des choses d'ailleurs que je lui dis, et il le sait. Et donc, euh, on n'est pas trop mal, je penser comme ça. Mais je vous remercie pour votre <rire> franchise. <'est> on passe maintenant les l'équipe <coughs> de France de football, quand on la Coupe du Monde au Qatar. Pensez-vous êtes-vous l'équipe de France Tu les vois euh, euh, actuellement le football, la Coupe du Monde, le tournage, quel est votre rapport à les du Monde, Alors, euh, je trouve d'abord scandaleux que la FIFA ait menacé les équipes qui portaient le brassard LGBT pour euh, faire un match d'avoir un carton jeu. C'est vraiment honteux. Et ceux qui disent, comme le président de la République, qu'il n'y a pas de politique dans le sport, c'est encore plus honteux. Il faudrait leur rappeler euh, Hitler, qui a euh, quitté euh, les, les JO de Berlin, euh, pour ne pas saluer euh, Jesse Owen. Il faudrait rappeler euh, les JO de 68, où euh, les sprinteurs noirs américains montent sur le podium le point levé. Euh, il faudrait rappeler euh, la Coupe du monde de rugby, Mandela, Invictus, ce fameux film, où à travers cette magnifique compétition, il soudent une nation. Et dire qu'on ne fait pas de politique dans le sport. Euh, mais euh, ils sont gonflés de dire ça. C'est faux. Et en plus, euh, euh, le même Macron... Euh, S'est empressé de prendre la parole quelques jours plus tard pour saluer le Qatar en disant ça va mieux, il change. Vraiment, ah il change tout le monde. Euh, non. Euh, moi je fais confiance à l'équipe de France, je veux faire confiance à l'équipe de France. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour montrer qu'ils sont attachés à des valeurs que l'on aime dans le sport. Et j'ai fait une proposition. D'ailleurs, ce matin, j'étais euh, dans une radio euh, avec un t-shirt et j'ai proposé que l'équipe de France porte le t-shirt avec écrit dessus liberté, égalité, fraternité. Qui peut reprocher à l'équipe de France de porter liberté, égalité, fraternité On peut quand même pas nous empêcher de porter les valeurs de la République, quand même. Et pourtant, liberté, liberté liberté de, de, de revendiquer sa sexualité et de ne pas être condamné parce qu'on est homosexuel, comme c'est le cas aujourd'hui euh, au Qatar. Cette liberté-là, ô combien elle est importante. Donc je ne désespère pas que l'équipe de France saura mettre un carton rouge à la FIFA en envoyant un signal comme quoi nous sommes attachés euh, à des valeurs hein, qui nous sont chères, nous aussi, en France. Et puis, la France, l'équipe de France la Coupe du monde de foot, c'est une grande fête sportive. C'est une fête populaire. Alors, il y a un truc qui me gonfle aussi. Hein, c'est que, euh, comme ils sont, on va dire, euh, là-haut, la FIFA, etc., comme ils sont un peu merdeux d'avoir attribué la Coupe du monde au Qatar. Hein, on sent bien qu'ils sont mal à l'aise, hein, tout cela. Voilà, ils ont fait ça il y a 12 ans, c'est pas bien. Ils ont triché, ils ont truandé. Euh, il y a de la corruption, il y a des procès en cours... Euh, ben, c'est vraiment un pot de merde, cette histoire. Hein, mais elle a lieu, maintenant, la Coupe du Monde. Et donc, comme ils sont tous là euh, à être gênés, plus les bien-pensants, dans les médias, euh, qui nous posent des questions à nous, hein, alors... bien euh, puis à vous, vous aussi. Vous allez regarder la Coupe du Monde. C'est pas bien de regarder la Coupe du Monde. Il y a eu 6500 morts, quand même. Hein, euh, et puis là-bas, euh, euh, les droits des LGBT euh, sont condamnés. Pas... Donc c'est pas bien. Donc vous ne devez pas regarder la Coupe du Monde. Hein. Si vous la regardez, vous êtes complice. Mais ça va, ouais. Nous qui l'avons attribué la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont gonflés, quand même. Et ça, ça, ça m'énerve. moi j'ai dit que euh, je n'étais pas d'accord sur l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. J'ai dit que si j'étais joueur de foot, peut-être que je n'y serais pas allé. Hein. J'aurais peut-être fait un coup à la moche, je truc comme ça. Bon, je ne vais pas dire qu'il l'a fait exprès. Mais, euh, mais maintenant qu'elle est là, et maintenant que l'équipe, elle joue, eh ben, c'est pas normal, je trouve pas normal qu'on nous rende coupables de la regarder, cette Coupe du Monde. Et je souhaite qu'on arrive à, à, à en faire quand même une fête du sport dans laquelle on porte haut nos valeurs, qui sont les nôtres, et dans laquelle on arrive en fait une belle fête populaire euh, entre nous. Et j'espère que la France gagnera cette Coupe du Monde et je la supporterai euh, le plus possible. Et enfin, on finit en beauté avec celui qu'on a découvert comme votre ami, durant la campagne présidentielle de 2022, Patrick Sébastien. <rires> ah, vous Bah oui, mais il n'y a pas que lui Mais bien sûr, le Patrick Sébastien, est venu se produire hein, dans, ma, dans ma circonscription il m'a envoyé un message en me disant « Viens, euh, je t'aime bien, il faudrait qu'on se parle et qu'on se connaisse. » Et j'ai dit « Ah c'est Et donc euh, je suis allé voir Patrick Sébastien, euh, c'est un mec très attachant, voilà. Euh, et je me moque bien qu'on me manque euh, de m'afficher avec Patrick Sébastien. Patrick Sébastien est un mec attachant, avec euh, sa manière d'être, avec, euh, euh, voilà, comme il est. Euh, et euh, je euh, j'assume qu'il n'y a pas de problème et euh, il est très sympa, et la prochaine fois qu'il repassera euh, par chez moi, euh, j'irai nous rendre visite de la même manière Merci beaucoup pour votre honnêteté je...